Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. J'ai avec moi le pasteur Isaac, le pasteur Darius et le pasteur Gentil. Nous sommes en train de parler de euh, l'esprit fort dans cette série qui a démarré déjà mm. euh, dans les émissions précédentes. Et nous allons continuer à vous parler de l'esprit fort. Mm. Euh, pasteur, bonjour bonsoir. ou bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. bonsoir. Un thème extrêmement intéressant bonsoir. et important, important. surtout. Amen, Très, amen. Très important. Mm. Amen, amen. On voit vraiment que c'est un thème qui nous permet de, comment dire ça, encore une fois, de saisir notre héritage spirituel, mmh, de mmh, faire mmh, des exploits, mmh. de, de, de, de, comment dire, atteindre nos objectifs. Comme on l'a dit dans l'émission précédente, l'esprit mmh. va voir la vision mmh. et va essayer d'atteindre les objectifs qui sont dans la vision. Mmh. Donc on a vu vraiment ce, ce sujet-là. Mmh. Oui, merci beaucoup, Apote, encore pour l'opportunité de mmh. participer à cette émission Pendule à l'heure. Et, euh, je pense vraiment que c'est un thème très très très important, mm -hmm. surtout le thème qu'on va voir aujourd'hui, oui. parce que je pense que c'est nécessaire que le chrétien puisse comprendre l'importance la nécessité, l'urgence d'avoir un esprit fort ça. parce que c'est le moyen par lequel nous allons recevoir toutes les bénédictions que Dieu promet, que mm -hmm. nous allons comprendre la parole de Dieu, que nous allons même interagir avec Dieu, mm -hmm. parce qu'un esprit faible interagit moins avec son créateur mm -hmm. en fait, mm -hmm. or le, toutes les promesses, tout ce que Dieu va nous dire, c'est parce que on a un esprit fort qu'on pourra bien le capter mmh. Amen. Donc, effectivement comme ils ont dit hein, je pense qu'ils ont dit à combien le thème était important mmh. parce que l'esprit est la, la dimension de notre être qui doit avoir le dessus, la prééminence sur les deux autres dimensions mmh. donc le fait d'avoir un esprit fort va nous permettre d'être fort même dans notre être en général parce mmh. que Jean va dire « Je désire que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. » Mais avant mm -hmm. que l'âme prospère, mm -hmm. il faut d'abord que l'esprit soit prospère parce que l'esprit mm -hmm. est celui qui influence l'âme et ben qui exactement. influence le corps. Yes. Donc la prospérité, la, la santé divine, mm -hmm. euh, la dimension spirituelle dans laquelle nous opérons, tout dépend vraiment de notre esprit. Mm -hmm. Hallelujah. Et euh, on a parlé de l'alimentation spirituelle, de l'alimentation hein, de notre esprit. et mm -hmm. On a vu que c'était important qu'on ait une bonne alimentation. Mm -hmm. On a vu vraiment... Euh, Quelque chose de très important, on a vu que notre régime alimentaire dépend de la race. Amen. Et nous faisons, de la, nous faisons partie de la grande race des esprits qui yes. se nourrissent des mm, paroles. Amen, amen, hein? amen. Et notre alimentation va dépendre de aussi de, de, de, de, de, de la, la saison, de l'âge, de l'âge et après de la saison en fait. fait. Hein? Et euh, c'est important que nous comprenions aussi que quel que soit le régime alimentaire, mm. euh, que ce soit la saison ou l'âge, mm -hmm. euh, il y a euh, des... Con, je ne sais pas s'il faut dire des condiments, il y a quelque chose qui revient très souvent. Amen, notamment amen. de l'eau. Un le bébé boit de l'eau, mm -hmm. un adolescent boit de l'eau, mm -hmm. un adulte boit de l'eau. Voilà, le lait aussi. Mm -hmm. Et, et c'est important hein. que... Euh, nous réalisions l'importance alors de la plénitude du Saint-Esprit. Mmh. Mmh. Lorsque mmh. nous méditons la parole, c'est important de savoir l'activer en fait. Mmh. L'eau du Saint-Esprit. Mmh. Et pour ça, on a parlé dans la précédente émission de la prière pour et activer ça. ça. Et euh, on a vu que euh, l'un des signes que l'esprit est faible, mmh. c'est lorsque vous n'avez même plus la force de prier mmh. et de parler en d'autres langues. Mmh. Et là, mmh. en début d'émission, on va vous donner des signes qui prouvent que votre esprit est en train de se recharger qu'il est en train de se nourrir. Jésus disait justement, euh, en parlant de l'eau, que celui qui croira en moi, des sources d'eau vive jailliront mmh. de son sang. Donc le, le fait que les sources puissent jaillir est justement l'indicateur que notre esprit fonctionne bien et que notre ça. esprit mmh. est fort. Est ça. Et mmh. on parlait d'inspiration, justement le fait que les sources puissent jaillir, c'est lié à l'inspiration. Parce à que Dieu. les sources mmh. ne peuvent pas jaillir s'il n'y a pas d'inspiration. Donc mmh. le fait d'être inspiré dans la prière va couler de source Amen. et va produire des résultats. Ça c'est le premier signe, le fait d'être inspiré, c'est-à-dire quand vous priez, tout à coup, les mots viennent facilement. Oh, oh, oh, oh, oh. Les mots viennent facilement. Tout à coup, le parlant, s'il si faut parler euh, de la prière par l'intelligence, mm -hmm. quand vous priez, vous avez les mots, vous êtes inspiré. Parce mm -hmm. que votre esprit fonctionne par inspiration et, et par oui, révélation. Oui, c'est important. Amen. Donc, pour savoir que quelque chose est en train de se passer dans votre esprit, soit vous avez une révélation, soit vous avez une inspiration. inspiration. inspiration. Et pendant mm -hmm. que vous êtes en train de prier, tout à coup, si c'est en français, mm -hmm. vous avez des mots, vous ne cherchez pas les mots. En fait, Ça vient, ça coule, ça coule. Parce que votre esprit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mm -hmm. Et si c'est en parlant en d'autres langues, langue. ton parlant en langue change. C'est ça. Effectivement, on voit que quand l'esprit est vraiment fortifié, encore comme on l'a vu, au travers de la parole de Dieu mm. par exemple, on voit que parfois on va même prier en langue de manière spontanée. C'est ça. C'est pas prémédité. On mm. voit que quand on écoute la parole de Dieu, facilement, on, on est poussé à parler en d'autres langues mm. et on voit qu'il y a un vocabulaire en d'autres langues qui est, mm. qui est vraiment enrichi. On a, on a des syllabes, en d'autres langues, en d'autres langues, parce que mm. notre esprit est fortifié. Et dans notre émission, je pense que le pasteur Darius parlait de, de l'enfant qui va, qui, va, mm. qui va avoir un certain vocabulaire. Mm. Également, en parlant de l'adulte, on voit que si on n'est pas fort sur le plan naturel, mm. <rire> on peut ne pas bien parler. Non, c'est clair. Si on est, est fatigué, est on a exactement. du mal à ouvrir mm. la bouche à parler. Vrai, mm. Donc, un esprit fort, non seulement le vocabulaire va être enrichi, mm. mais également, c'est un esprit qui va déjà... Parler le vocabulaire qu'il a déjà. Mmh. Parce que si l'esprit a le vocabulaire peut être enfoui quand mmh. même. Exactement, parce que l'habileté est là, mais on n'arrive pas à articuler, à vrai. libérer le vocabulaire qui en est enfoui dans notre esprit. Amen. Il faut l'esprit fort pour déjà libérer ce vocabulaire qu'on a. Mais effectivement, l'alimentation, on va avoir le vocabulaire s'enrichir. Dans l'une des preuves que votre esprit est en train de se recharger pendant que vous êtes en train de prier, parce que la prière, en fait, va activer la plénitude du Saint-Esprit, ça va aussi nous fortifier notre esprit. Mmh. L'une des preuves que sans quelque chose en train de se passer, ton parlant en langue change. C'est ça. En fait, ça. Mm -hmm. Encore l'une des preuves qu'on est en train d'être fortifié pendant compris ça va être le fait qu'après ces temps de prière, nous nous sentons vraiment fortifiés. Mmh. C'est-à-dire qu'il on on... y a des fois, où on va prier, on sent une fatigue. Mmh. Quand on ressort de là, c'est comme si on a plus de force. C'est vrai. Et, euh, et ça, c'est un signe que, comme quoi tu as été édifié, mmh. que tu as reçu quelque chose. Parce que des fois, la fatigue, même si elle est physique, elle est causée par une fatigue qui est d'abord spirituelle. Mmh. En fait. Des fois, ça découle de l'esprit. Et des fois même, c'est même pas l'esprit, c'est seulement le corps, mais la force de l'esprit va fortifier le corps. Mmh. Donc je pense que lorsqu'on passe un temps euh, dans la prière, que c'est un temps efficace et que nous avons vraiment reçu quelque chose et que nous avons été fortifiés, bah, nous ressortons de la fois aussi avec des forces. Et mmh. moi, j'aimerais même aller plus loin en disant que j'ai remarqué que les 2-3 premières minutes des temps de prière mmh. vont déterminer exactement si l'Esprit est fort ou pas. Mmh. Parce que si les 2-3 premières minutes, même les 5 minutes, <rire> tu n'arrives pas à décoller, ça veut dire qu'il y a un problème. Mmh. Ça, ça, c'est clair. clair. Ça, ça Je ne sais tout pas tout si tu hein. suis. C'est vrai. vrai. En fait, oui. Ça, c'est vrai. Oui. vrai. Parce qu'un esprit fort qu'il dit juste Jésus générique, générique. Générique. Bras, oui, Marie, oui. ma un ma <rire> <l> esprit fort <rire> se connecte facilement mm, C est C est ça. tout, okay, tout de suite on hum, avait vraiment hum. vu ça sur l'une des émissions où ouais. parfois là on répond on est sensible même à l'invitation du Saint-Esprit dans la communion avec dieu on se réveille avec un chant avec mais on hum, rentre facilement dans ces choses là on fond facilement dans la présence de dieu et ça c'est un esprit fort et l'esprit fort lorsqu'il commence à prier, a tout le temps en fait, des inspirations dans la prière. C'est-à-dire que je commence par un sujet, je ne passe, ouais. pas, euh, passe pas tout mon temps à prier pour ce sujet mmh. au point où je ne sais même plus quoi dire. Mmh. Parce que très souvent, j'ai remarqué, même quand on va prier en groupe, on va donner une indication et les gens vont rester bloqués sur, sur un mot. C'est-à-dire mmh. qu'à partir de ce mot-là, normalement, à partir d'un mot, tu peux créer une chose. C'est comme ceux qui sont des, des peintres à partir d'une idée. ou mm -hmm. Même moi qui suis musicien, à partir mm -hmm. d'une note, mm -hmm. je peux avoir tout de suite une mélodie. Donc ça veut ça. dire mm -hmm. que quand tu commences à prier, yes. un seul mot peut t'inspirer plusieurs autres mm -hmm. sujets de Exactement. prière qui mm -hmm. découlent de ce, ouais. de, de ce mm -hmm. mot-là. Et ça, c'est un signe, encore une fois, d'un esprit qui est fort. Et mm -hmm. euh, j'aimerais encore revenir sur des signes qui vont nous démontrer que nous sommes en train d'être édifiés pendant qu'on prie, c'est pendant... Si on est en train de prier, et que qu'on commence à avoir des visions... Tu commences à avoir des visions, tu vois des choses, et Dieu te parle, Dieu te montre des choses. Passé, présent, futur, je ne sais pas, mais il te montre des choses. C'est quelque chose en train de se passer en fait, et tu le sens. Et des fois aussi, ça peut être le fait que tu sens comme une douche, alors qu'il n'y a pas d'eau. Tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui descend sur toi, c'est qu'il se passe quelque chose dans le monde spirituel, et que quelque chose est en train de d'être communiqué, en fait. Mm -hmm. Donc, ça, il je y a ce chose, chose ton le, le pasteur gentil a dit, c'est juste pour nuancer aussi. Mm -hmm. C'est vrai qu'on peut, on peut aussi surtout voir que la richesse mm. est une preuve d'un esprit fort. Mm. Mais parfois, dans notre communion avec Dieu, par exemple, dans le domaine de la musique, et c'est mm. quelque chose que j'ai remarqué, ça peut être un chant. C'est vrai. Et parfois, les, vrai. les gens se disent, tout cet aspect-là important, ce qu'il dit, que l'esprit fort, c'est par la richesse, la variété, le fait de développer. Mais parfois aussi, quand on a un esprit fort, on est, on est sensible à ce que l'esprit veut. Mm. Parfois, il y a cette monotone créative-là mm. mm. euh, dans, la, dans laquelle il va nous amener. Mm. Par exemple, ça s'appelle le chant. Parfois, je le vois, il veut que vous restiez sur une note, il veut que vous restiez sur, mm. sur un chant. Mm. Parfois, il veut que vous restiez sur un mot, sur mm. un thème, sur quelque chose. Mm. Et, et c'est comme un peu des filons. Ça mm. dire, tu creux, il y a un filon, Quoi? tu t'enrichis tu, tu mm. dedans, il y a, y a mm. des richesses mm. dedans. Parfois, un esprit fort également va reconnaître mais, ça. Mais c'est parce qu'en mm -hmm. fait, dans le monde naturel, ça semble être monotone, monotone. mais ton esprit, il y a des choses qui se passent. C'est différent. Sachant que dans ton esprit, c'est différent, tu vas répéter tout le temps. « Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, La deuxième fois ou la troisième fois, ton esprit, c'est pas la même Ton esprit, c'est monotone dans le naturel, mais dans le spirituel, il y a quelque chose qui se, de se, de se de passe. Effectivement, et beaucoup de gens vont tomber, ceux qui nous regardent doivent vraiment comprendre ça. <rire> Le naturel, ça n'a rien avec le spirituel. Ça peut te dire, mais c'est comme ça m'amène un peu Daniel avec le parler en langue qui est juste euh, mené, télé, ceci. Ce. Mm, mais mm, ça mm, voulait dire beaucoup de choses dans l'interprétation. Mm, c'est un peu dans le même esprit. Parfois, mm. Dieu peut te faire jouer une seule note, mm. mais tu te remplis de l'esprit. C'est mm. ce qu'il veut. Parfois, mm. quand on sait que c'est ce que l'esprit veut. Mm. Une seule note, même au niveau du piano, mm. c'est la même gamme qu'il veut, c'est la même note. Mm. Et beaucoup de gens. Euh, se couper un peu l'esprit parce qu'ils pensent que l'inspiration est tout dans la mmh, variété. Dans la variété mmh, va parfois, être... c'est surtout dans ce que l'esprit veut. Mmh. Et mmh. un esprit fort doit être à même de reconnaître de ce que l'esprit veut. Mmh. Mmh. Parce que déjà, notre adoration n'est pas possible mmh. sans l'entremet de l'esprit C'est important ce que le pasteur mmh. Isaac dit, parce que même des fois, quand on prie, mmh. tu, euh, on, on est là, on est en train de prier, prier, prier, et à un moment donné, tu vas dire une phrase mmh. ou un mmh. mot, et le Saint-Esprit te dit, c'est ça je veux ça. que tu insistes sur ça, je ne mm -hmm. veux plus que tu passes à autre chose, mais mm -hmm. je veux que tu insistes sur ça, c'est important du coup, mm -hmm. effectivement que tu es <rire> nuancé parce qu'on mm -hmm. peut se dire effectivement qu'il faut à chaque fois que je change, mais mm -hmm. non, des fois l'atmosphère impose amen, amen. un amen. certain... Un mais certain mais justement Et comme l'apôtre que... disait qu'à chaque fois que tu vas redire mm -hmm. non seulement dans l'esprit c'est pas pareil mais l'atmosphère va évoluer, vrai ça mm -hmm. va changer je me rappelle à un moment donné où je priais, je disais tout est accompli, tout est... mais plus je disais ça, plus l'onction augmentait ça a l'air d'être monotone, mais c'est pas mmh. si monotone, dans l'esprit et mmh. puis même à l'extérieur ça se ressent. Parce que c'est vrai que ce qu'il disait en fait c'est des personnes qui vont dire oui. mais parce que il, il se passe rien, <rire> il y a rien et il se passe rien Voilà, c'est cet aspect important et aussi l'autre que tu as énoncé pasteur Isaac, c'est que c'est le fait de pouvoir le dire mais en étant inspiré, ça change. Même dans le parler en langue ça peut être la même chose. On peut se dire, mais bah il est différent, c'est pas le même. Des fois même tu es là, tu cries, tu pousses ça tu pousses un cri. C'est toujours ça. le même cri, mm -hmm. mais c'est toujours des choses différentes en fait, qui se passent. Wow. Je me rappelle, à Rennes, je ne sais pas si tu te rappelles, pasteur, on était à Rennes, en fait, on était étudiants, oui. et puis on a commencé à adorer, mm -hmm. et on a passé des heures wow. sur un seul cantique, je sais pas si tu te rappelles. Je pense aussi... avec un album ou bien on chant. c'était « oui. On a oublié ça, on était <rire> sur le canapé des, des heures. heures, ça tournait, ça tournait. Et la présence de les Dieu les était là, en wow. fait. La présence de wow. Dieu était là. Wow. Quelque chose est en train de se passer wow. dans, dans wow. l'esprit. Mais lorsqu'on regarde le livre d'Apocalypse... Euh, la Bible va nous dire que les anges sont en train de dire « à l'agneau qui a été immolé, soit à gloire, honneur... » Mais on mm. ne nous dit pas pendant combien de temps ils le disent. Ah, pendant combien de temps ils le répètent pour que l'atmosphère soit comme ça. Mm -hmm. ça. Donc en fait, il y a des mots qui sont vraiment significatifs dans, mm -hmm. dans, dans le monde spirituel. Mais la, le pasteur Darius disait quelque chose tout à l'heure, avant que j'oublie cette idée. Euh, il disait « le prophétique va même se manifester facilement lorsque l'esprit est fort ». Ça veut mm -hmm. donc dire par euh, induction que les dons spirituels vont se manifester plus facilement plus facile lorsque notre esprit, esprit fort. est fort. C'est-à-dire que lorsque notre est esprit est fort, les dents spirituelles se manifestent rapidement. Ça. Je n'ai même pas besoin de, de plusieurs secondes pour commencer à prophétiser. Et je Exactement. J'ai mmh. ce Travallé. témoignage où une fois je discutais avec quelqu'un, mmh. et je regarde la personne, je lui dis maintenant je vais te dire mmh. ce qui concerne ta vie. Mmh. Et à l'instant où je l'ai dit tout de suite, j'ai commencé à avoir des visions. Mmh. C'est un indicateur de l'esprit C'est un, c est c est un indicateur. Et j'avais remarqué aussi, tu disais beaucoup, bah, tu avais même témoigné dessus en disant que des fois, tu vas appeler une personne, mmh. le Seigneur te dit d'appeler mmh. la personne, tu l'appelles, mmh. tu ne sais pas encore ce que tu dois lui dire. Ouais. Quand la personne arrive, tout de suite, tu commences à voir les ouais. choses. Ouais. C'est-à-dire ouais. qu'un esprit fort aura la foi d'agir sur la base de ce que Dieu dit, sans ça. forcément euh, mmh. voir d'abord, avant de pouvoir euh, annoncer la personne. En fait. mmh. Donc, comme, comme quoi, des fois aussi, c'est important de comprendre que euh, lorsqu'on a un esprit fort, non seulement on est plus facilement inspiré, mais notre foi est plus vivante, mmh. beaucoup plus vivante. Mais c'est ce que... Ephésiens 3, 14 a dit On voit au moins c'est vraiment la position. <rire> non, mais on voit moins Il est confortablement installé. Il est, confort... oh, il est bon ce <rire> Oh, c'est pas possible, ça c'est bien là. <rire> on voit au moins que l'esprit fort, c'est un tout. C'est la foi qui est forte. Amen. C'est l'onction qui est activée. Est qui est dans sa forme de l'énergie, celui, celui qui peut faire au-delà de mmh. ce que nous demandons, nous pensons, ça. par la puissance qui agit en nous. Donc, vraiment un esprit fort, c'est vraiment, vraiment une, un état, c'est une condition. Mmh. Il y a la foi qui est forte, le, le Christ qui règne, mmh. l'onction qui est activée, effectivement, que ce soit les, les miracles, les, mmh. les dons, les dons mmh. au Père, soit mmh. les dons vocaux, les dons de puissance, les mmh. dons, euh, comment dire ça, les dons de révélation, mmh. plusieurs sont finalement activés parce que il y a cet esprit est même plein de grâce. La grâce est en train d'opérer. Et Et même pour aller plus loin, pasteur Isaac, même mm -hmm. les sept manifestations de l'esprit de Dieu yes. sont faciles. Yes. C'est-à-dire que la sagesse ah. se manifeste plus yes. facilement yes. lorsque mm -hmm. mon esprit est fort. Exactement. Et Amen. très souvent, les gens n'arrivent pas à le comprendre. C'est que, mm -hmm. en fait, même la sagesse ne peut pas pleinement se manifester si ton esprit mm -hmm. n'est pas fort, mm -hmm. si tu n'es pas chargé de l'esprit. Mm -hmm. Pourquoi Parce que Jacques va dire que celui qui manque de sagesse, la demande. Mais tu la demandes quand Pendant les temps de prière. Quand mm -hmm. tu dialogues avec Dieu, tu le demandes. Mm -hmm. Ton esprit est fortifié, ta sagesse. La sagesse est renforcée. Est et ce n'est pas pour rien que la Bible va dire que Jésus grandissait en sagesse. Il mm -hmm. commence bien en sagesse, mm -hmm. en stature, en grâce. Pourquoi Parce que même la grâce mm -hmm. ne peut pas facilement se manifester mm -hmm. si la sagesse n'est pas, euh, pas là. Ça. On ça. voit ça. même que la Bible, encore une fois, c'est Ephésiens 3, 14, dit mm. que Christ habite mm. en vous mm. par la foi. Mm. Yes. Donc la foi va activer cette sagesse-là. Mm. C'est sûr, il mm. y a l'aspect il faut demander, mm. mais Christ est quand même notre sagesse. Mm. L'apôtre Paul mm. va mm. dire dans 1 mm. Corinthiens... 30, mmh. que Christ a notre sagesse. Il faut mmh. que les chrétiens comprennent que la sagesse n'est pas très loin. Tout ce paquet est en Christ et Christ réside en nous. En nous? Ce que Dieu veut, c'est pour ça qu'à là, si on insiste beaucoup sur la foi, mmh. quand la foi est activée, la foi mmh. va activer Christ. Et si en Christ, il y a tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Mmh. Donc, d'où l'esprit fort, un esprit fort, comme le pasteur gentil dit, Va voir la sagesse de Dieu va se manifester dans sa vie. Mmh, c'est pour ça, est... même dans un truc, je veux dire, activer plutôt la sagesse, même que mmh. la demander. Parce on que, on, ouais, est, on ouais. est sur les signes hein, ou les signaux mmh. euh, qui prouvent que votre le esprit respect. est en train d'être nourri, en yes. train d'être rechargé. Mmh. L'autre signe, le pasteur Darius l'a dit, c'est quand euh, l'onction se manifeste. Amen, Pendant Amen. que vous êtes en train de prier, tout à coup, l'onction se manifeste de plusieurs façons. Hein. Amen, ça Amen. peut être comme si on t'avait versé de l'eau sur mmh. le corps, en mmh. fait. Mmh. Ça peut être une chaleur, Amen. ça peut être de l'électricité. Mmh. Vraiment, toutes les manifestations de L'onction, yes, en fait, yes, ça yes, peut si. prouver que quelque chose est en train de se passer dans ton esprit. On parce que ça. nous savons tous que l'onction est tangible, mais spirituelle. Yes. L'onction est dans l'esprit, yes. euh, même si c'est tangible. Mm. Ça se passe d'abord dans l'esprit, en fait. Aussi, Et l'un des signes aussi, c'est que quand on prie, on sent une joie, on Amen. sent un bonheur. La mm. joie. La joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. Et, et un esprit fort, la joie, la joie. <rire> fort Ce mes prédications c'est quoi en fait Un esprit fort, c'est un esprit qui va être plein de gloire mmh, mmh, et, et la gloire mmh, dans mmh. sa richesse, encore une fois, mmh. ben, l'apôtre, oh, tu nous a lu ce passage, mmh. je n'arrête pas de méditer là-dessus, mmh. que vous soyez puissamment fortifiés selon la richesse de sa gloire. Mmh, mmh, mmh. Donc c'est un esprit qui est plein de gloire, mmh. c'est un esprit qui est plein d'éclat mmh. parce que c'est un esprit qui commune, on est en train de voir la c'est un esprit qui communie avec Dieu, mm. qui est le Dieu de gloire. Amen. C'est vraiment un esprit qui est, qui enrichit en gloire. Mm. C'est ça un esprit fort. Notre Seigneur aussi qui démontre que nous sommes en train d'être fortifiés dans notre esprit pendant que... Ça peut être pendant aussi... Pendant les temps de prière, en restant par rapport à la prière, mmh. c'est que <coughs> nous allons avoir des idées mmh. par rapport aux situations de notre vie, en fait. Mmh. Mmh. Parce que des fois, on peut traverser des situations difficiles, ne pas savoir comment s'en sortir. Lorsqu'on passe un temps dans la prière, on ressort de là en sachant quoi faire et surtout même comment le faire, en fait. C'est-à-dire mmh. mmh. qu'on va avoir des stratégies et on va savoir comment les pratiquer, comment les mettre en place. Mmh. Parce que quand on n'est pas en train d'être fortifié, mmh. on, peut, on peut prier et puis il se passe rien, yeah, on ne yeah, reçoit yeah, pas yeah. grand-chose. Mm -hmm. Or, quand tu es en train d'être édifié et que tu reçois quelque chose et qu'il se passe quelque chose, mm -hmm. tu reçois de là avec des idées. Ça peut être pour ta vie, pour mm -hmm. la vie des gens autour de toi, et si tu es un leader, pour la vie de tes brebis aussi. Okay. – Pour en fait. rebondir oui. sur ce que le pasteur euh, Darius est en train de dire, ça veut donc dire que qu'un esprit fort, est, est un esprit un esprit qui est en train d'être fortifié, est un esprit qui enfante. Mm. Parce yes. que Paul va parler des douleurs de l'enfantement. Mm. Ça veut dire que pendant que mon esprit se fortifie, mm. j'enfante mm. des choses, j'enfante des projets, j'enfante yes. même Amen. spirituellement Amen, ça, amen, ça, c est c est ça, ça, ça, ça, amen. Ça. amen. Euh, on va continuer sur euh, comment fortifier son esprit. Mm -hmm. On fortifie son esprit par les exercices spirituel. spirituels. Amen. Sachez qu'il y a des exercices spirituels que vous devez faire. Mm -hmm. Le premier exercice spirituel, ou le, le, celui qui englobe tout ça, c'est la pratique de la parole de Dieu. Oui, Mais merci. quand on parle de pratiquer la parole de Dieu, certains en fait sont un peu dans le flou. <rire> vous comprenez Ils <rire> sont un peu dans le flou. <rire> Mais lorsque la parole de Dieu nous demande de prier pour les malades, si vous ne testez pas la prière pour les ah, malades, ça. vous ne verrez pas les résultats mmh. et votre esprit ne va pas être fortifié. Mmh. Votre foi ne sera pas fortifiée. Mmh. Il y a des exercices spirituels mmh. qui existent et mmh. j'aimerais qu'on puisse parler de certains exercices spirituels et comment les pratiquer pour pouvoir fortifier notre, euh, notre esprit. J'aimerais encore rebondir sur ce que tu dis à Pote parce que L'idée, c'est de... Ou fortifier notre foi, c'est pareil. C'est ça, voilà. <rire> je voulais justement parler de nous édifier sur notre très sainte foi. C'est-à-dire, on se retrouve dans une situation. Il y a un malade qui est là, mm. on a appris qu'ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Mm. Donc, tu dis, je suis un croyant, je vais tester ça. Mm. Lorsque tu le fais, si tu vois les résultats, mm. il y aura une force qui va naître en toi. Mm. Ta foi va grandir, tu mm. seras fortifié. Mm. Ce qui veut dire que les exercices spirituels, ce n'est pas... Tant que ça, seulement prier ou... C'est ça. Voilà. Ça peut être aussi le fait de pratiquer la parole, comme tu le dis, en, en priant pour les malades mm -hmm. ou simplement aussi en... Comment je peux dire ça en intercédant mm. pour tous ceux, par exemple, qui sont soit malades ou bien qui, qui doivent accepter le Seigneur. Mm. C'est-à-dire faire des choses qui ne sont pas. Euh, qui, vont, qui vont faire naître en toi une foi particulière et qui, qui vont te pousser de l'avant. C'est ça. Mm. L'un des exercices aussi, c'est la confession. La confession Amen. va installer une certaine atmosphère. Vous savez, j'ai réalisé quelque chose dans un passage qu'on a souvent l'habitude de lire c'est Proverbe 18, 21 qui dit mm. La mort et la vie sont au pouvoir de la, la langue. Mort. Mm. Ça veut donc dire que quand tu décores la mort, elle arrive, quand tu décores la vie, ça arrive. Ça arrive. Mais le Saint-Esprit a tiré mon attention sur, sur quelque chose, c'est que mmh. la mort est citée avant la vie. C'est ça. C'est parce que, en fait, même si la mort a été déclarée dans ta vie, mmh. tu peux quand même déclarer la vie. Parce que ça. la vie peut venir après la mort pour tout ça. restaurer. C'est-à-dire que la confession de la parole de Dieu amen. va restaurer toute chose et faire en sorte que même la vie qui était chaotique mmh. puisse changer radicalement et mmh. fortifier amen. notre esprit pour l'emmener à une autre dimension. Amen. Et je veux vraiment rebondir sur les confessions. Dans mmh. Josué 1, 6, il va, mmh. Dieu va dire ah oui. à Josué... Euh, euh, 6 à 8, il va dire fortifie tout et prends courage. Ah, et comment mm. C'est par mm. les confessions mm. c'est par la ouais. méditation. Mm. Mm. Donc, pour fortifier son esprit, il faut faire cet exercice-là mm. qui est vraiment une culture à la sueur. Mm -hmm. Confesser la ah, parole de Dieu sur soi, confesser, mais avec force, avec conviction, et l'esprit va se fortifier. Et d'ailleurs, la Bible dit que le faible dise, je suis fort. En fait, c'est une clé que Dieu est en train de donner pour pouvoir fortifier. Une clé extraordinaire. Faire comme le roi David. Lorsque même notre âme est abattue, on oui. se sent faible, on se regarde dans le miroir Amen. et on dit, ne tabasse pas mon âme, l'éternel oui. est notre Dieu. Exactement. Je suis fort, yes. le déclaré. Yes. En fait. Non, l on comprend vraiment le Christ. C'est pour ça le chrétien ne doit pas dire qu'il est faible. Il ne doit même pas dire qu'il a des faiblesses. Non, le chrétien, on est une nouvelle créature. C'est-à-dire notre langage détermine ce qu'on va vivre. Il doit dire, je suis riche parce que c'est ce qu'il est en Christ. Il doit dire qu'il est fort. C'est ce qu'il est, par mm. définition en mmh, tant mmh, qu'enfant mmh, de Dieu. Il doit maintenir la confession. Mais tu sais, pasteur Isaac. très <rire> souvent, les gens me disent ça parce qu'ils disent « Ouais, mais si je dis autre chose... » sont en train de mentir non euh, tu sais ce que la vérité vous dis de de ton ton ça. Ça, souvent on se dit non mais je vis des choses je, je passe par des choses je peux pas dire que je suis fort alors qu'actuellement je ne sens pas fort non mais ça ne dépend pas de ce que tu sens ça. ça dépend de ton esprit au-dedans bah, de toi, la capacité d'être fort et de prendre le dessus et c'est là où on voit même et c'est un langage c'est notre langage c'est le langage de notre patrie mm. Dieu va dire à abraham qu'il est père d'une multitude mm. il avait même pas un enfant mm. donc est ce que Dieu est en train de mentir mm. non non. Parce que nous nous parlons les choses qui sont pas comme celles si étaient. Allez, mmh. Parce qu'elles existent dans notre esprit mmh. et nous parlons ce que nous voyons dans l'esprit en mmh. fait. Pour, pour le voir manifester. C'est pour ça que le faible doit dire il est fort. Mmh. Il doit pas dire qu'il est faible. Jamais. Parce que s'il dit qu'il est faible, il sera encore plus faible. Mmh. Parce que ses paroles vont. Va affaiblir, son il va affaiblir son esprit. Exactement. Donc <rire> il doit dire ce qu'il mmh. veut, ce qu'il veut voir se manifester. Mmh. C'est comme quand Jésus va dire Lazare dort. Mmh. Il n'a pas menti. Mmh. Ouais. Ça, ça <rire> <tente. rire> ils vont dire, comme quand il va voir le réveil. Le le la le la le la le le comme quelqu'un qui est en train de faire sa sieste. Là, ça sort, ça sort. Rien, bien. Tu sort. Bien. bien, bien, bien. Truc. Et d'ailleurs, même la pote Paul va dire Je vous écris au sujet de ceux qui dorment. Euh, oui. Donc, ça veut dire qu'il y a un langage a à avoir. Un, avoir. un esprit fort, un certain langage. Mm -hmm. Et plus tu maintiens son langage, plus tu te fortifies. Parce que notre esprit nourrit encore une fois des paroles. C'est ça. Nous sommes en train de vous parler d'exercice spirituel. À l'école, lorsqu'on parle d'un exercice, c'est pour assimiler une vérité. Amen assimiler une vérité pour que ça devienne en fait, instinctif oh, et ça un ça style de vie. En fait. Ça Donc, c'est tout à fait normal que, Mike en fait, euh, oh. vous avez envie de confesser, vous savez qu'il faut confesser, oui, mais vous avez l'impression oui. que vous mentez quand mm, vous le dites. Mm, c'est pour ça qu'on dit exercice. Yes. Donc, tu oh, tu pas dois pas le peur, faire, Tu dois faire cet exercice-là. Et ça deviendra instinctif. Ça deviendra instinctif, en fait. Et tu vas réussir à vaincre cette pensée qui dit que tu mens, en fait. Ça devient instinctif. Ça veut dire que même quand tu le dis, en fait, au début, c'est un exercice pour toi. C mais quand ça devient instinctif, c'est plus un exercice. Tu as assimilé c est c est ça, style. C'est mmh, son... <rire> pour ça, on un parle style. ça. Mmh. Mais tu non suis... seulement ça devient un style, mais ça devient même la vérité. <rire> ça devient c'est ta mmh. réalité au bout d'un moment. Donc, en fait, c'est tu dois adapter le monde qui est autour de toi à la vérité de la parole de toi. Et pour ça, tu dois t'exercer. Et en t'exerçant, tu deviendras un professionnel dedans. Et tu le vivras tout simplement. Mais tu sais, moi, je ne calcule même plus cette histoire. Donc, on a à chaque fois... Qu'il parlent, je regarde à la télévision à chaque fois qu'ils disent cette deuxième vague. je me sens pas qu'on oh, Moi, c'est instinctif. La pour je dis que ceci, ça ne va pas m'atteindre au nom de En fait, ça devient instinctif. Je ne calcule plus. Je ne dis plus machin parce que c'est rentré. C'est impossible. Mais tu sais que ça, c'est une clé. J'aimerais vraiment que les internautes comprennent ce que je suis en train de dire parce que moi, ça m'a aidé dans ma vie chrétienne. Je me rappelle qu'à l'époque, souvent, on en rigole. Lorsque à l'époque, j'étais voyou et que je fumais, etc., machin. J'accepte le, le Seigneur. Tu avais les cheveux encore. <rire> J'avais les tresses. J'avais les tresses. Avais les tresses. Ah, avais les tresses. Et, et du coup, je fumais, je buvais. Et l'une des choses, je me rappelle, c'est que je confessais. Mm. Le Saint-Esprit avait fait naître en moi ce désir. C'est plus tard que je me suis rendu compte. Je me rappelle que j'essayais vraiment de marcher, d'accorder de, ma vie à, la, à ce que le Seigneur demande. Et l'une des choses que je, je faisais, c'est que je parlais. Mm. Et je parlais, je me rappelle, je parlais au joint que j'avais dans la main mm. et je lui disais je vais plus te semer c'est une question de temps je vais te je une question de temps plus ah, ah, ah, mais une question de temps mais c'était exactement as -tu, as -tu comme ça. La confession, et justement, et c'est là, et c'est là. Donc justement, confession. Et je ne fume pas, mais regardez, parce que ça a marché. Parce que quand le faible dit je suis, je suis, suis fort, il mmh. ressent toujours la faiblesse. Mmh. Et c'est pas parce que la, c'est pas que la faiblesse part tout de suite. Mmh. Il, il, il se focalise juste sur ce que il entend dans son esprit mmh. et continue à maintenir la confession. Mmh. Et au bout d'un moment, ce qu'il a dit arrive. C'est ce que le, dans Marc 23, le Seigneur nous dit mmh. si tu dis à cette montagne au toit de la... vraiment ce passage là mmh. c'est Non il est fort, il est fort <rire> il est Si fort, tu dis à cette fort. montagne au toit de la jette-toi dans la mer tu crois dans ton cœur que ce que tu dis arrive, tu le verras accomplir, tu le verras s'accomplir dans ta vie ça veut dire que à force de le confesser au bout d'un moment j'ai vu la chose se manifester j'ai carrément perdu l'envie l'envie est partie en fait et je pense qu'on doit comprendre que la confession nous maintient en fait va nous permettre d'aller à un autre stade et vivre une vie beaucoup plus solidement, parce qu'il y a des gens qui ont essayé d'arrêter en disant bon là j'arrête petit à petit de fumer ou de boire au bout d'un moment je vais y arriver ça c'est peut-être selon le monde, mais par Parole de Dieu, tu peux carrément changer ta mentalité Amen. et changer même tous tes mmh. envies dans ton être. Mmh. En mmh. dans ton la, la foi ah, conditionne notre mentalité. C'est ça. Mmh. Un autre exercice spirituel en fait mmh. que souvent euh, on peut négliger et on assimile cela forcément à notre appel, mmh. mais en réalité tous les chrétiens doivent faire cet exercice spirituel. Euh, L'apôtre Paul a dit à Timothée, « Applique-toi à l'enseignement. Mm » -hmm. Je ne vais pas d'abord parler de la lecture, mm -hmm. parce que ça aussi c'est un exercice qui fortifie. La Bible dit, « Applique-toi à l'enseignement. » En fait, l'enseignement est un exercice, mm -hmm. qui Bible, mm -hmm. fait, exercice wow. spirituel wow. qui fortifie notre esprit. Trop yes. Vous savez, les personnes qui sont timides et qui ne veulent pas prendre la parole mm -hmm. en public mm -hmm. et s'engager à enseigner, à exhorter, ils mm -hmm. passent à côté de quelque chose. Parce oui. que quand tu enseignes, mm -hmm. non seulement tu assimiles les vérités, que Amen. tu enseignes, Amen. mais tu te fortifies aussi toi-même. Regardez Amen. ce qu'on est en train de faire là. On est en train d'enseigner, mais, mais regardez, ce, ce, qui yes. wow. regardez ce qui se passe dans Je notre esprit. Regardez ce qui se passe dans notre esprit. En fait. C'est pourquoi Jésus va dire il n'y a plus de joie finalement à a donner, donner à mon recevoir. Parce que pendant que tu qu qu alimenté, mais tant qu'on ne donne pas quelque part, c'est comme si on ne mange pas de manière effective. C'est quand on partage que finalement on assimile bien. L'enseignement est un exercice spirituel, pas seulement. Yeah. pour aider les autres mmh, mmh, mais pour, pour vous aider amen, aussi vous-même en, en assimilant en même mieux les choses et en se fortifiant combien d'enseignements et de prédications nous avons faites, c'est à dire on est en train d'exhorter quelqu'un c'est bizarre on sent qu'on se parle même à nous-mêmes mmh, en fait même on a même si on a même une révélation vous comprenez pendant qu'on parle notre yes. esprit est agité pendant qu'on le dit est-ce que vous comprenez notre esprit marche <rire> <rire> en <rire> c'est vraiment très important, <rire> ça <'est> l'image <rire> qui me revient, c'est un enfant <rire> qui était avec sa mère, qui voulait monter <rire> dans l'avion, et l'enfant avait peur de monter dans l'avion. Et puis il y avait deux passagers derrière, il y avait un enfant plus petit, <rire> qui était là, <rire> qui avait du mal après, et il avait dit, hey, cet enfant là, le tout petit là, a monté dans l'avion. <rire> c'est comme ça que le plus grand est finalement arrivé à monter dans l'avion, <rire> parce qu'il a aidé <rire> le plus petit que lui. Vous voyez un peu, wow, c'est quand image. on sert, mm. c'est quand on partage ce que Dieu nous enseigne pour mm. notre alimentation, que quelque part on assimile mieux mm. qu'on grandit même. Mais je suis a... pasteur, hein, sans vous couper la parole. J'ai remarqué, <rire> remarqué que, en fait, quelqu'un quitte parfois du stade d'enfant à, à adulte. Quand, quand, lui voilà, quand on lui donne des responsabilités, et quand vrai, il commence ouais. déjà à enseigner certaines choses, parfois des choses qu'il n'a même pas encore pratiquées, mais il a l'impression, et là, du coup, en fait... Il y a beaucoup de choses qui se passent Pendant qu'il dit, il assimile yes. Ça se dépose dans son yes. esprit Et quand il arrive à la maison mm -hmm. Il sent même la force mm -hmm. et mm -hmm. la motivation mm -hmm. De pratiquer mm -hmm. ça Parce qu'il qu l'a enseigné C'est très un à ce que mm -hmm. tu dis Parce que le Saint me l'a dit une fois euh, Je voulais parler d'un thème mm -hmm. Mais moi-même je ne le pratiquais pas J'ai dit au Saint Esprit, mais je ne peux pas parler de ça Alors mm -hmm. que moi-même je ne le pratique pas Le Saint Esprit m'a dit, lorsque tu vas l'enseigner Tu vas te parler à toi-même Ça va t'enseigner toi-même Et comme tu l'as dit toi-même tu seras lié par ce que tu as dit tu seras obligé ça. de le pratiquer c'est pour ça. ça que Paul va dire je traite durement mon corps mm -hmm. et je le tiens Il mm -hmm. le peur d'être moi-même rejeté mm -hmm. après avoir prêché aux mm -hmm. autres parce que lorsque tu parles d'un sujet ça. si tu ne l'as pas pratiqué, toi-même tu vas mm -hmm. t'efforcer à le faire parce que ça. tu sais mm -hmm. que tu es censé être le exactement. modèle oh. et j'aimerais même aller plus loin par rapport à ce qu'il dit parce que c'est trop vrai et tu nous avais enseigné une chose une fois, c'est que la voix la plus familière qu'on connaît, c'est la nôtre. C'est la nôtre. Donc ouais. autrement dit, la, la voix qu'on va plus accepter, reconnaître, c'est la nôtre. Donc au moment où tu es en train d'enseigner quelque mmh, chose, mmh, le mmh. meilleur moyen, c'est que toi-même tu l'enseignes pour mieux l'assimiler. Mmh, pour si, que toi-même même, tu te l'enseignes toi-même. Et il y a une chose, c'est que mmh, Jésus mmh, va dire, mmh. lorsqu'il parlait en fait à la Samaritaine, mmh. les disciples vont revenir. Mmh. Il a dit, mais ils vont voir, ils vont dire, mais quoi, tu ne manges plus Il dit non, j'ai mangé une meilleure nourriture. Mmh. J'ai mangé. Que... Comment il s'est-il nourri Alors qu'il a donné. Il a donné. Il a donné, il a donné. Ah, mais il dit, c'est nous. Mais ça, c'est la réveillée. Ah, comment cest alors qu'il a donné Ce qui veut dire qu'il était en, oui. oh, en train de donner. Mais, mais hum. comment il dit qu'il qu a mangé la nourriture oh, My C'est vraiment pas. Est-ce que c'est est la Samaritaine, la Samaritaine <coughs> Il était en train de nourrir <coughs> la Samaritaine. c'est lui qui n'a plus faim. Mais il dit qu'il n'a plus faim. C'est vrai à deux points. On a parlé la confession, du coup, L'enseignement, quelque part, au-delà du de fait de, de se traiter durement soi-même, quand mm -mm -mm. on enseigne, on plante également la vie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est double. Il y a la confession et il y a la suite. C'est ça. Je comprends mieux pourquoi Dieu va dire à Abraham, tu t'appelles Abraham maintenant, parce que maintenant Abraham devant chaque personne qui le connaît pas, il va dire comment tu t'appelles, il dit je m'appelle Abraham. Il va planter lui-même. Il va déclarer Je suis père de multitude. Et au à force de le dire, sa foi va grandir. Il va mieux assimiler cette réalité. Mmh, mmh, mmh, Et ensuite, mmh, ça va mmh, se manifester mmh, dans sa parce vie. Parce que la répétition, mmh, après, mmh, la persuasion, Amen, dans Amen, notre Amen, Amen, nous, on nous Donc, vous qui nous regardez, vous voulez grandir spirituellement, appliquez-vous à l'enseignement. Il y a certaines vérités que vous connaissez pour pouvoir mieux les assimiler, les planter dans votre esprit. Partagez-les autour de vous. Mettez votre timidité de côté, en fait. Mettez la timidité de côté. Prenez des personnes qui sont moins âgées spirituellement que vous. Exhortez-les. Encouragez-les. Parce que parfois, en encourageant les autres, on s'encourage soi-même. En édifiant les autres, on s'édifie soi-même. Une autre façon de fortifier notre C'est pour ça que tu nous dis souvent que parfois, les domaines, les choses qu'on ne vit pas dans cette Tel domaine mmh. il faut les enseigner il faut les enseigner c'est pour ça parce que vous savez très souvent euh, on nous a appris mmh. on nous a et moi je crois que c'est vraiment ça. une erreur mmh. parce qu'on nous a avec... souvent mmh. appris qu'on ne doit pas <rire> enseigner ce que nous n'avons pas pratiqué c'est vrai que Enseigner quelque chose qu'on a pratiqué a plus de le puissance. Convaincre. Mais, amen, amen, Mais amen. il y a une autre dimension dans mm -hmm. le fait d'enseigner ce qu'on n'a pas pratiqué. On provoque, on provoque <rire> ces choses ah, à se manifester. On notre et vie. on les plante dans notre exercice. On les plante dans notre exercice. Il y a même un exercice que je vais, que je vais leur donner. Mm -hmm. Parce que certains peuvent se dire d'accord, je dois enseigner mais si j'arrive devant les gens, comment je vais faire rien Notre exercice, c'est se visualiser avant d'aller enseigner devant mmh. les gens. Amen. Ça veut dire que j'enseigne d'abord seul dans ma pièce en visualisant Amen. les gens. Amen. Et lorsque je vais arriver devant les gens, ça va couler de source. Parce Amen. que moi, j'ai réalisé mmh. que ça fonctionnait avec moi au niveau mmh. des GR, parce mmh. que je n'avais jamais pris la parole devant les gens. Mmh. Mais le fait de visualiser mon GR et de commencer à enseigner dans mmh. le lieu secret, on peut penser que c'est ridicule, parce mmh. qu'on se dit, mais il n'y a pas de gens devant moi. Mais le fait de le faire, tu es déjà en train de conditionner ta mentalité. Ouais. Parce que lorsque Amen. Dieu Amen. va demander à Abraham de lever les yeux pour regarder les étoiles, mm -hmm. qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il l'aide à ouvrir son intelligence yes, yes, et à voir yes, les yes. choses autrement. Donc ça veut dire que si je visualise déjà dans le lieu secret, mm -hmm. lorsque je vais arriver devant les gens, ça sera plus facile. Amen. Et ça va couler de source. Amen. Et c'est pour ça, que je prends l'une des émissions, on parlait de de changer des mauvaises expériences mmh. par des bonnes expériences, mmh, ça. par la visualisation, ça. par l'imagination. Effectivement, mmh. quand on, on imagine les choses mmh. dans notre âme, bon, on les imprime dans notre subconscient mmh. et à coup sûr, quelque part, on va les vivre. Encore mmh. une fois, mmh. le fameux passage, on parle des misotés dans Genèse 11. Mmh. Ils avaient même langage, mais ils imaginaient mmh. une expérience. Ils ont fini par réaliser mmh. cela. Mmh. Mais une chose que je fais même souvent à c'est que quand tu enseignes des messages mmh. et que je vois que la révélation est vraiment « waouh », excellente, je, je trouve quelqu'un pour lui enseigner. Mmh. Ou bien mmh. je vais même reprendre euh, certaines personnes qui étaient là pendant que tu enseignais et je vais enseigner encore ça. Mmh. Et plus je l'enseigne, mieux je la plus, mmh. plus je veux comprendre, plus je vais approfondir. Et c'est vrai. vraiment incroyable comment ça marche. Comme ça. là par exemple, comme tu disais Apote, on est en train de parler de ça, il mmh. y a des révélations qui viennent. Mais ça. si des révélations ne seraient peut-être pas venues, si on n'avait pas parlé de ça. Mmh. ça Donc c'est un exercice en lui-même le fait d'enseigner, en fait, le ça. fait d'expliquer le peu de révélations ou le peu d'informations qu'on a. Le problème, c'est que les chrétiens, en fait, pensent que l'enseignement, le fait d'enseigner, euh, ça dépend du ministère mmh. auquel nous sommes appelés, oh, en oh, fait. Oh. Alors que... <rire> Alors que, déjà, mmh. le, le, le basique de l'enseignement, mmh. tous les chrétiens doivent savoir mmh. le faire. La Bible dit enseignez-leur enseignez -le à leur observer, observer menace, ce que je, je vous ai prescrit, en fait. Yes. C'est un exercice spirituel que tout dit. chrétien doit savoir faire. Mmh. Et c'est pas la peine de vous cacher derrière votre timidité non, pour non. dire, non, ce n'est pas mon appel, machin, tout ça. Et il y, y a autre chose qui est très important. Euh, L'enseignement ou l'exhortation mm. va activer l'inspiration. Ah, oh. Et l'inspiration, en fait, c'est dans votre esprit. Mm. Mm. Et plus votre esprit mm. est mm. inspiré, mm. plus mm. il se fortifie. Parce que mm. vous devez comprendre que euh, votre esprit peut faire du, comment on appelle ça, peut faire du sport aussi. Est-ce ah, que ça, vous comprenez? God, et et l'inspiration, en mm. fait, fait partie aussi du des sport, exercices. des exercices de yes. l'esprit, en fait. Ah, mais, mais pour ça, il faut se mettre en danger. Yes. Il faut se mettre en danger. Amen. Pourquoi je dis « il faut se mettre en danger » que... voilà. Il faut On prendre des risques. risques. <rire> Pourquoi je le dis Parce que l'une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas exhorter ou mm. prendre des initiatives d'enseigner, c'est parce qu'ils se disent « et si je ne suis pas inspiré mm. Et si je bégaye mm. Et si je cherche mes mots ?» En mm. fait, si aujourd'hui tu cherches tes mots, demain tu te mets encore en danger, mm. tu es en train de provoquer ton esprit yes. et forcer ton esprit mm. à mm. ouvrir mm. le canal de l'inspiration pour que ça puisse venir, en fait. C'est exactement ça. Moi, j'ai remarqué que j'ai plus progressé dans l'exhortation que quand j'ai commencé à parler. Voilà. Parce que pendant que tu parles, il y a même des idées auxquelles tu n'avais pas pensé qui viennent ça. sur le moment. Pourquoi ça. Parce que comme ton esprit est actif, mm -hmm. il, il s'ouvre au champ plus large exactement. que celui du monde spirituel. Mm -hmm. Donc, il capte les différentes informations ça. qui viennent. Mm -hmm. mais, mais je pense également à autre chose. C'est lorsque la Bible va parler d'Apollos. La Bible mm -hmm. va dire homme éloquent et versé dans les Écritures. Dans les Écritures. Uh -huh. Mais pourtant, cet homme-là, la Bible va nous dire que les disciples de Paul vont le prendre à côté pour lui enseigner ah, avec ça, plus exactement, plus exactement les voix du Seigneur. Amen. Mais Apollos n'a pas attendu d'être enseigné plus exactement dans les voix du Seigneur pour commencer à parler. Amen. Il était déjà éloquent avant d'avoir été enseigné yes. plus yes. exactement. Pourquoi Amen. Parce qu'il s'exerçait déjà à parler. Amen. Donc l'éloquence n'est pas venue du fait qu'il soit enseigné, mais du fait qu'il est pratiqué Amen. abondamment. Yes. Donc c'est forcément lié. Je pense qu'il y en a qui se limitent beaucoup plus. Est-ce que je suis éloquent Est-ce mm. que peut-être je suis courageux Je peux. Je sais pas peut-être parler en public que je ne me vois pas, j'ai un type de tempérament. Mais on voit quand même ce grand leader qu'on appelle l'apôtre Paul. Il mm. va quand même dire aux Corinthiens si je suis ignorant sous le rapport du de la, de, mm. langage, mm. je ne suis pas sur le rapport de la connaissance. Mm. Mm. Euh, ce qui paraît, l'apôtre Paul n'était pas très éloquent. Là, on soulève quand même l'éloquence d'Apollos. Mm. Mm. Mais c'est quelqu'un qui avait une certaine connaissance. Je pense mm. qu'on peut aussi parler de manière moyenne, mais quand on a la connaissance. Mm. Impacter les vies, comme mmh. l'apôtre Paul. Mmh. Il Et le même, dit quand même. Hein. Mais même Moïse, c'est ce qui est arrivé à Et Moïse. Oui, Parce ça. que Moïse, au début, dit Je ne sais pas parler. Mm -hmm. Mais par la suite, lui, on lui envoie à pour 40 parle. Mais mm -hmm. par la suite, c'est lui qui commence lui à lui parler. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé a commencé à Au final, il a commencé ça. à parler avec les gens. Non, mais ça, c'est vraiment une clé importante. On vous donne là, sérieusement. Je n'ai même jamais entendu ça. Vous allez progresser. Ouais, ça, vraiment. Non, mais c'est vrai. Non, mais sérieusement. Non, mais c'est vrai parce que la religion là, là nous a fait croire qu'en en fait on ne voit tant qu'on n'a pas pratiqué on n'enseigne pas ça mmh. ou tant que, non, yeah. non, non, non, non non, bien sûr que le message qui est pratiqué et est plus puissant, et plus impactant, puissant, en fait. est plus impactant mmh. vous comprenez mais le message que nous n'avons pas pratiqué nous plantons cela dans notre esprit et nous nous fortifions en fait Yes, yes, yes, yes. Et je me rends compte même que c'est vraiment particulier parce que c'est le moyen. Encore une fois, notre esprit se nourrit des paroles en mmh. fait. Et les meilleures mmh. paroles, la meilleure personne qui peut plus nous convaincre, c'est nous-mêmes. Mmh. Parce que c'est la voix qui, qui est la plus familière. Mmh. Et je pense vraiment qu'au-delà d'enseigner de, et de parler, c'est que je pense que l'exercice dont je parlais tout à l'heure, rentrant, en rentrant chez lui, trouver chez soi, trouver quelqu'un, pour lui enseigner le message qu'on a reçu. Mmh. Et, et ça, j'ai fait ça avec ma mère. Mmh. Je lui ai dit, mais... Y a, elle me disait, il y a un message que j'ai reçu, mais je n'arrive pas à bien le comprendre. J'ai dit, trouve quelqu'un et enseigne ce message. Elle m'a rappelé, elle m'a dit, purée, mais c'est incroyable. Mmh. Quand j'ai enseigné, j'ai mieux compris. Amen. Quand j'ai enseigné, j'ai mieux expliqué. J'ai même trouvé des choses Amen. que même oh, oh, oh, que l'homme de Dieu disait, que enfin, qu'il n'avait pas dit. Mmh. J'ai rajouté des choses moi-même j'ai vu dans la parole de Dieu, etc. Mmh. Et je pense vraiment que c'est un exercice qu'il faut absolument pratiquer pour mm -hmm. nous fortifier nous-mêmes Parce ça. que euh, comme tu dis Il y a beaucoup de choses qui étaient été enseignées en disant Que si tu si tu ne le vis pas, tu dois pas le pratiquer mm -hmm. Or, une vérité c'est une vérité hein. mm -hmm. Est-ce que tu es prêt à dire la vérité ou pas C'est ça et Certains motivateurs vont même dire que quand vous lisez un livre mm. Lisez comme si vous allez après l'enseignant personne, ça, ça, ça nous met mmh. dans les meilleures conditions mmh. pour apprendre. Mmh. C'est assez wow. remarquable, c'est mmh. assez particulier cette affaire mmh. d'enseignement de, mmh. là. Comme tu, tu dis, moi, moi je vais aller vraiment dans une autre direction. Donc on dit. est là dans la fortification. Ouais, là, là, là, comment fortifier l'esprit On y va. C'est dans la fortification de l'esprit, mais je vais apporter juste une nuance qui va faire un peu euh, l'équilibre. En fait, il faut parler des choses qu'on n'a pas pratiquées, mais ça dépend des thèmes. Je vais m'expliquer. Il y a des gens qui vont peut-être entendre ça et qui vont se dire, d'accord, je ne suis pas marié, je vais enseigner sur le mariage. En fait, ça dépend des thèmes. Parce qu'il y a des thèmes, en fait, tant que tu ne les as pas vécues, il y a des choses dont tu ne peux pas parler parce que Exactement. tu ne les as pas vécues. Donc, j'apporte juste la nuance pour dire que lorsqu'on parle, on parle vraiment de fortification de l'esprit, on n'est pas en train de parler vraiment de thèmes qui touchent des sujets qui sont mmh. vraiment un peu plus délicats. On a dit que ça. la nourriture euh, correspond à la saison dans laquelle on est aussi. Est exactement On a dit ça. aussi que la nourriture correspond à l'âge dans lequel on est. Non? est ça. Mmh. Donc quand tu as identifié ton âge, en fait, oui. tu as identifié ta saison, tu restes dans ce domaine-là, en fait, c est c est ça. vous comprenez Si mmh. vous n'êtes pas dans la saison du mariage mmh. et que tu as envie d'expliquer euh, des techniques pour faire un rapport sexuel futur, je, en fait, je vais me demander les où est-ce est que tu as fait ça, en fait? ça C'est tout, en fait. Tu as fait, fait, fait ça, ça où J'ai eu les les Est-ce que vous comprenez non, il y, oui. y a des bases avant, oui. bien oui. sûr, tu es dans une saison, oui. c'est la nourriture que tu veux manger, oui. que tu dois manger, oui. Ok, c'est oui. ça que tu dois pratiquer, amen, amen. tu as du mal à la, oui. à la, à la, à la, à la pratiquer, tu l'enseignes, mais mm -hmm. ça correspond à la nourriture de ta saison, amen, ça non. correspond à la nourriture de ton âge, oui. ça correspond à la nourriture de ton espèce. C'est exactement ça, exactement ça. ça ouais. J'aimerais insister encore sur l'espèce. Merci pour la nuance. J'aimerais vraiment insister sur l'espèce pour euh, peut-être nuancer la nuance encore, mmh. c'est que euh, si un jeune... Va, va, va, va pas trop loin. Hein. <rire> je, savais, je savais que c'était. C'est pour ça que j'ai... Bon, je sentais ça grave. Mais bon, on se comprend. En fait, c'est que par exemple, un jeune de l'église qui vient d'avoir un GR et il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas, il peut quand même aller prêcher le message que tu as prêché. c'est ça. C'est-à-dire qu'il prend le message, il dit l'apôtre dit ceci, cela, notre leader dit ceci, cela et reprêcher le même message, même s'il n'est pas un maître dans le domaine. En fait, voilà. Et donc, à partir du moment où c'est le même message qui est prêché ou bien qui spécifie bien ça vient de ce livre de l'apôtre, je suis en train de dire ce qui est écrit et tout machin, bon, je pense que même certaines fois, bien sûr, avec l'accord de son leader, si c'est pour prévenir certains jeunes par rapport au mariage, sur la base de ce livre ou de l'enseignement qui a été donné à la maison, il peut aborder certains points. C'est vrai, ça dépend au moins des cas de figure. Comme le pasteur Gentil a dit, il y a des domaines, il y a des contextes. Le contexte du GR, effectivement, il ne faut pas être responsable d'un GR. On n'est pas obligé d'être marié pour être responsable d'un GR. Non, on n'aurait pas beaucoup. Hein. <rire> tu es oui, marié. Okay. Okay, bon. okay, non, non. Non, non, tu ne peux pas <rire> enseigner sur si le tu, tu veux, veux, pas, pas, tu veux pas, pas, une femme d'abord. <rire> okay. Donc il y a quand même, <rire> c'est sur il y a quand même des cas des quatre, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. quatre figures. Nous sommes quatre figures, c'est vrai ce qu'il a dit. Et mais, mais si tu te retrouves dans le jeu, il faut quand même tu as bon mm. c'était pour édifier des personnes. Ouais, parce que bon, le truc aussi, parfois, il ne faut pas tomber juste dans la prétention. C'est ça. Parce que risque ça dans non, ça hein, qu disait. Parce que mm -hmm. le truc c'est que vous pouvez écouter quelqu'un qui enseigne, vous savez qu'il n'est pas dans ça en fait, mm -hmm. mais vous sentez une humilité lorsqu'il enseigne mm -hmm. ça, vous sentez mm -hmm. que mm -hmm. euh, les en motivations fait, sont bonnes, sont est, bonnes. Oui, il n'est pas est dans ça. la prétention en fait, mm -hmm. vous voyez, pas comme cette personne là qui vient de se marier et la mm -hmm. personne prétend <rire> faire un séminaire de plusieurs <rire> mois. Sur <rire> le mariage. Je <rire> dis, My God, tu dis non, sois humble, tu vois. Il y a des domaines que tu dois aborder ou que tu peux aborder, oui. aborde-les. Mm -hmm. euh, euh, euh, voilà, quoi. Ah, ça, c'est très bien. En tout cas, on a bien nuancé, Exactement. on a bien équilibré. On vous a montré. Il y a beaucoup d'autres exercices, mm -hmm. hein. euh, Vraiment, la liste est loin d'être mm -hmm. exhaustive. Mm -hmm. Mais nous allons euh, euh, continuer ce thème sur la fortification de notre esprit à la prochaine émission. Ne la ratez surtout pas. Vous avez été béni par cette émission, vous avez aimé et euh, vous la regardez à travers YouTube. Mm. N'hésitez surtout pas à vous abonner maintenant euh, à notre chaîne et à cliquer j'aime et à faire un commentaire sur la vidéo pour que YouTube la mette en avant et puisse... La présenter au maximum de personnes qui ont besoin d'être fortifiées dans leur esprit. Si vous n'avez pas encore notre application Évangile TV, vous pouvez la télécharger sur Android, euh, sur, euh, sur Apple, Apple Store, etc., etc. Pour regarder notre chaîne 24 heures sur 24. N'oubliez pas, si vous voulez nous soutenir financièrement, vous pouvez faire un don... À www.évangile.tv Ou bien nous écrire au 0636 91 21 74 Pour nous dire comment envoyer votre monogramme Comment envoyer votre Western Union Que le Seigneur vous bénisse J'avais avec moi le pasteur Isaac, le pasteur Darius Et le pasteur Gentil On se retrouve dans la prochaine émission Où nous allons continuer le thème sur la force de l'esprit À bientôt